Quasiment à la même hauteur, plus un ou deux pouces. C'est ça? la est la, la, la même que si tu étais à Pour que si ça soit, si soit plus haut, ou... qu'est-ce que tu ouais. Mais j'ai Moi, moi j'avais cherché et j'avais eu de la misère à trouver euh, des tutoriels. Donc, euh, le projet Jardin Automatique ou euh, Arduino, c'est un projet d'irrigation contrôlé par Arduino qui permet d'arroser les plantes de façon automatique sans utiliser une minuterie, mais en calculant un niveau d'humidité dans le sol. Ça permet aux gens de pouvoir partir en vacances, puis ne pas avoir à s'occuper de leur jardin. Ça permet aux gens d'avoir des murs verts à l'intérieur, qui sont tout le temps arrosés, même s'ils ne sont pas tout le temps là. Donc, c'est vraiment pour automatiser l'irrigation sans avoir à passer par des mesures classiques comme le temps. On se base sur l'humidité dans le sol. Donc, c'est un projet euh, entièrement open source qui est basé sur la collaboration entre des gens, des jardiniers, euh, des gens qui sont euh, spécialisés en informatique, en électronique, en système de pompe. Mon but à travers ça, c'est de, de pouvoir avoir un, un développement ouvert à travers des plateformes web. OK. Fait que comment je branche ça De mon Arduino Oui. Bon, la pompe, elle, est branchée au panneau solaire, n'est-ce pas Oui. Pour Puis là, je m'attends à avoir déjà des schémas de pouvoir commencer à alimenter notre plateforme collaborative sur laquelle on va publier de l'information sur notre projet. Fait que là, on a l'énergie sauveur qui alimente l'Arduino et la pompe. Le input qui est les senseurs. On regarde <rire> dans la plateforme. là, on va t'alimenter les guéris que je veux. Les <rire> gens, ils Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise ce wiki-là comme médium pour euh, parler entre nous et donner des idées? Ou bien euh, on s'en sert vraiment comme quelque chose d'officiel? J'ai une formation comme programmeur-analyste, puis euh, depuis que je suis ici j'apprends l'électromécanique puis euh, la, la, la soudure, puis l'électronique. C'est euh, une belle opportunité pour moi d'agrandir mon éventail de connaissances euh, sur la fabrication numérique. Euh, la porte électrode, mm -hmm. ça, ça pourrait être fait avec l'imprimante. La... Ouais. On, <rire> on pourrait faire deux pièces mm -hmm. euh, avec un trou le milieu. Dans le fond, ça pourrait ressembler un petit peu à ça. J'ai appris l'Arduino par moi-même, chez moi. J'ai découvert ça, puis j'étais vraiment excité de voir que ça existait. Que je me suis renseigné sur Internet de voir le fonctionnement. J'ai lu sur des forums euh, comme un fou. J'ai trouvé vraiment plein d'informations de ce que j'avais besoin. Est-ce que... que ça marche comme 15 minutes? T'as une impression déjà eu? Oui. Ouh! Wow! <rire> It's working <rire> La pompe à marche marché. Ouais. Il n'y okay. a pas de courant qui passe. Mm -hmm. Dès qu'il y a du courant qui passe, il okay, euh, faudrait faut que okay, qu'elle soit étiquée dans l'eau, ouais. ok. Présentement, euh, on n'a pas encore terminé le mur végétal. Bon, il travaille fort. Il y a déjà il y a beaucoup de gens qui viennent y participer aussi. Puis c'est un peu le, le premier prototype, puis il va être pour ça. Ça va avoir la beauté que ça va être portable. ça va pouvoir fonctionner à l'extérieur aussi. Euh, C'est oui, un, ah, okay, un projet qui fonctionne seulement avec des panneaux solaires. Donc, il n'y a pas de source de courant externe. En ce moment, on teste plusieurs types de capteurs d'humidité. On a testé avec un capteur avec des clous qui rouillent à cause de l'effet cathode-anode quand tu passes un courant électrique dans de l'eau ou une surface mouillée comme la. Terre, en cas. Serge notamment qui nous a donné l'idée de, de faire euh, le capteur avec des, du graphite qui est, qui est l'élément dans les mines de crayon. On l'a trempé dans de la pâte FIMO pour que ça reste stable et que ça ne casse pas. C'est branché avec une, euh, deux fils qui s'en va se contrôler par le microcontrôleur Arduino. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'on calcule c'est la résistance euh, de la terre. Donc théoriquement, plus euh, c'est humide, plus. Ça devrait conduire l'électricité, puis aussi d'être capable de reproduire le capteur, puis qui donne sensiblement toujours les mêmes valeurs euh, selon l'humidité de la terre. Là. Donc, c'est un peu, un peu l'avancement du projet. On, dé on détermine, mettons, la, la version qu'on est là, qu fait là, c'est quoi les, les caractéristiques qui vont venir. Mm -hmm. S'il y a d'autres caractéristiques qui qu seraient qui iraient pour la prochaine version, mettons, quelqu'un vient ou dans la semaine, dans la midi, sur le wiki, il y a toujours une place où tu rentres. La prochaine version, les propositions. C'est un projet collectif qui est ouvert. L'avantage que ça apporte, c'est que, admettons qu'on a un problème, comme dans le cas où est-ce qu'on avait le capteur qui rouillait, les gens, ils viennent puis ils nous donnent des solutions aux problèmes qu'on a, des connaissances qu'on qu n'a pas. Et aussi, la créativité collective est beaucoup, beaucoup plus importante que juste une ou deux personnes qui travaillent sur le projet. On s'est positionné par rapport aux licences qu'on voulait utiliser. Ça, ça va être redonné à la communauté, puis les gens vont pouvoir participer. C'est vraiment un beau projet euh, collectif euh, sous toutes ses angles.